Euh, autre pour l'introduction et puis pour euh, m'avoir invité à présenter euh, les travaux. Euh, donc euh, voilà, moi je suis euh, euh, accueillie pour l'instant euh, au laboratoire agronomie environnement euh, à, à Colmar, mais je vais venir vous rejoindre à Dinaphore prochainement. Et euh, ces travaux euh, s'inscrivent dans le cadre du plan national de recherche et d'innovation euh, pour trouver des solutions à l'usage des nicotides sur Bétra. Donc voilà, comme l'a présenté Aude, l'idée c'est de développer un modèle spatialement explicite euh, qui permette d'explorer des larges gamme de, de scénarios de gestion du paysage pour euh, favoriser les auxiliaires de culture et voir voilà, quels scénarios permettent une, une meilleure régulation euh, du, du puceron vert euh, vecteur de la mousse donc quelques éléments de contexte, les néonicotinoïdes euh, sont interdits d'utilisation euh, depuis 2018 et depuis euh, on observe des fortes proliférations euh, du puceron puceronisus persicé, donc, qui est vecteur euh, des virus de la jaunisse. Euh, les solutions alternatives à type insecticide sont très peu efficaces et bon, pas durables dans le temps puisqu'on observe des développements de, de résistance euh, des pucerons à ces insecticides. Et la jaunisse, c'est une maladie qui entraîne des fortes pertes de, de rendement. Donc les plantes qui sont touchées par la jaunisse, il y a des pertes moyennes de 30%, 30 de, de rendement. Et notamment en 2020, il y a eu des très fortes proliférations de pucerons dues au fait qu'il y a eu un hiver très doux. Et donc beaucoup de betteraves ont été touchées par la jaunisse. Et depuis lors, il y a des dérogations pour l'usage des néonicotinoïdes l'année dernière et là de nouveau, de nouveau cette année. Dans le PNRI, il y a quatre grands axes de recherche pour trouver des solutions pour réguler ces populations de pucerons. Le premier vise à comprendre la situation sanitaire, donc c'est enfin, suivre et anticiper la pression en pucerons et en jaunisse par des approches mécanistes corrélatives et puis développer des indicateurs qui permettent et des outils d'aide à la décision. Euh, et puis mieux comprendre aussi le, le fonctionnement de la maladie, euh, quelles sont les conditions favorables à son développement, et puis identifier quels sont les réservoirs de virus sur lesquels on peut, on peut agir. Le deuxième axe vise à, à identifier des solutions à, à l'échelle de la culture, donc c'est tout ce qui est utilisation de produits de biocontrôle, et puis euh, étudier le comportement des plantes en culture donc euh, trouver des résistances variétales ou des conduites culturales, par exemple jouer sur les dates de semis ou sur les, la fertilisation. Euh, le troisième axe euh, vise à trouver des solutions à l'échelle de l'environnement des plantes, des cultures et des paysages, donc c'est dans cet axe-là que s'inscrit notre, notre projet. Euh, et puis le dernier axe euh, vise plutôt à étudier les incidences économiques euh, des solutions euh, proposées dans les, dans les trois autres axes. Euh, donc je vais faire un point rapide sur la, les, la production de la betterave donc, euh, les zones de production c'est surtout euh, la voilà, euh, moitié nord de, de la France euh, où on a euh, la betterave qui est insérée dans des, euh, des paysages plutôt dominés par des céréales euh, on a beaucoup de blé tendre, d'orge, euh, et côtoie aussi pas mal le colza mais on voit qu'il y a des, des disparités selon les, les départements euh, pour ce qui est de la jaunisse, en fait, c'est une maladie euh, qui euh, est induite par euh, différents virus de différentes familles, donc ils sont tous transmis par euh, par le puceron. Euh, on a euh, certains virus, les polérovirus, euh, qui sont euh, donc localisés dans le chou des, des plantes et qui ont une transmission euh, circulante. En fait, euh, voilà, ils vont passer. Euh, euh, dans les, les glandes salivaires, euh, de, enfin, les produits, euh, se, se multiplier dans les glandes salivaires et pouvoir être euh, euh, inoculés euh, euh, via la salive. Pardon. Euh, donc, c'est des, des virus qui vont mettre euh, un peu de temps à être acquis par les pucerons, quelques heures, euh, voire jours, mais par contre, ensuite, ces pucerons vont, euh, vont pouvoir transmettre ce virus euh, toute leur vie. Et de la même façon, le temps d'inoculation peut durer quelques, quelques heures. Euh, on a les claustérovirus qui, eux, sont des, des virus à transmission non circulante semi-persistante. Donc ils vont être plus rapides à l'acquisition et à l'inoculation. Et un autre type de virus, qui sont les potivirus, qui eux sont des virus euh, non circulants, non persistants, en fait ils vont rester euh, au bout du, du stylet, donc ils vont être acquis très rapidement, inoculés très rapidement, mais par contre le puceron va, euh, va perdre la capacité de le transmettre aussi euh, assez rapidement. Euh, en France, euh, on a des prévalences de ces différentes familles de virus très variables selon les années. Euh, une hypothèse euh, qui explique, pour expliquer cette variabilité, c'est qu'ils vont être transmis par des espèces de pucerons un peu différents, donc sur misus persicé qui transmet pas mal ces virus et aussi Aphis Fabé, et puis deux, trois autres pucerons qui sont un peu moins des populations un peu moins importantes, mais qui peuvent transmettre quand même ces virus. Euh, mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a surtout la prévalence de, de polérovirus, là en bleu, soit seul, soit en multi-infection avec d'autres virus. Euh, donc Mesus persicée, donc le puceron vert euh, du péché, c'est un puceron qui est très polyphage. Euh, il peut se nourrir sur une très, grande, très large gamme d'espèces. De, de, euh, et puis en France, euh, avec des hivers quand même assez, assez doux, il peut passer euh, l'hiver euh, sous forme euh, adulte et donc euh, n'a pas besoin forcément d'aller de, de, de, pondre sur le pêcher pour euh, passer l'hiver. Et il est vecteur de très nombreux virus euh, qui touchent euh, euh, pas mal les espèces, nos espèces cultivées. Euh, donc ces travaux, ils s'inscrivent... Euh, on, on sait qu'il y a un effet positif de l'hétérogénéité des, des paysages pour le biocontrôle des ravageurs mais c'est très contexte dépendant et donc on a du mal à, à pouvoir donner des modalités de, de gestion des paysages. Du coup l'intérêt de développer des, des modèles, ça permet d'explorer des scénarios sans passer par des expérimentations in situ qui, qui sont très lourdes et compliquées à mettre en place. Euh, donc voilà, l'idée c'est vraiment de développer un modèle qui permet d'explorer les relations entre paysages, pratiques agricoles et dynamiques euh, des populations de pucerons, d'ennemis naturels, et in fine, euh, la propagation de la jaunisse euh, dans les champs. Euh, l'idée voilà, c'est vraiment d'explorer des scénarios euh, contrastés, et donc euh, explorer des leviers d'action, ça ne va pas être un outil d'aide à la décision, on ne va pas euh, utiliser ce modèle pour prédire ce qui va se passer euh, euh, dans l'année euh, en cours et euh, on, on vise aussi à identifier des, des besoins de recherche là où on identifie des, des, des trous de, de connaissances. Euh, C'est un modèle spatialement explicite, donc on va donner, utiliser des, des données de, de SIG euh, pour simuler des, des paysages réels sur une grille de cellules. Donc là on va prendre des paysages de 25-30 km2. Euh, donc on utilise des données euh, du registre parcellographique graphique pour avoir les séquences de culture. On va utiliser la base de données OZO aussi pour euh, compléter ces séquences pour l'année euh, euh, euh, dernière où on n'a pas encore les données euh, de, de RPG. Et puis la BD Topo euh, pour récupérer les informations sur les habitats euh, semi-naturels. Et sur ce, ce paysage, on va simuler des dynamiques de population de, du puceron vert. Euh, l'impact euh, de, de, de la prédation et du parasitisme euh, par les ennemis naturels sur ces croissances de population, euh, l'impact de la composition, configuration du paysage, et puis, euh, in fine, euh, voilà, la, euh, les dynamiques d'infection euh, de, de la betterave et, et du puceron. Euh, et l'idée, c'est de représenter cette dynamique de puceron sur plusieurs années. Euh, mais on, on manque un peu de connaissances. On a des connaissances euh, sur la dynamique de population de mysus persisté sur, euh, sur betterave, euh, donc surtout au printemps. Mais après, euh, on nous manque des connaissances sur ce qui se passe euh, à l'été et à l'automne. Euh, du coup, ce qu'on a choisi de faire, c'est de modéliser euh, assez finement ces dynamiques euh, au printemps, entre la sortie d'hivernage et la fin de, de l'infection de la betterave. Ensuite, euh, ne plus représenter explicitement ces dynamiques, mais rabattre euh, les populations euh, de pucerons en fonction de la proportion de, de colza dans le, dans le paysage, puisque c'est euh, une des ressources privilégiées. Et ensuite, euh, pendant l'hiver, appliquer un taux de mortalité en ouais. fonction de, des températures. Vous présenter la dynamique de, de population de pucerons. Donc, on a des phases de colonisation. Euh, donc, c'est des pucerons qui vont euh, coloniser le, notre paysage depuis l'extérieur euh, via euh, les, des masses d'air qui vont transporter passivement les pucerons euh, sur, euh, sur des larges distances. Donc, là, sur ce graphique, vous voyez euh, les dynamiques de vol de Misus persicae. Euh, euh, donc, c'est des données euh, qui proviennent du piège à succion du reu. Et on voit que bah, c'est très variable selon les années, à la fois euh, en termes de timing euh, de, de vol et puis d'abondance euh, de vol. Euh, donc aujourd'hui, il n'y a plus qu'un seul piège à succion en fonctionnement en France, qui est euh, au reu. Et l'idée, le, le, dans le, le PNRI, il y a un projet qui vise à prédire les abondances de pucerons en vol à partir des données, euh, des données du reu. Donc l'idée sera d'utiliser ce modèle de prédiction pour... Euh, euh, prédire euh, les, les dynamiques de vol sur nos paysages et les données d'entrée données du, du modèle. Euh, ensuite, sur tout ce qui est croissance de, de population, euh, on applique un taux de croissance qui dépend de la température et de la, de la qualité de, de la plante, donc ça c'est toutes des données euh, trouvées dans la littérature euh, sur des, des expérimentations en labo. On a un paramètre là qui est donc la, le, la, la quantité de pucerons qui va coloniser donc, euh, via, euh, via le phénomène de pluie de pucerons. Euh, pour ce qui est de la migration, on va considérer que les pucerons vont euh, quitter euh, leurs cellules, euh, lorsque la qualité de la plante va, va décroître, donc un peu selon cette forme-là, donc là il faut lire le graphique à l'envers, euh, donc la qualité qui décroît, il faut lire de, de, de droite à gauche, euh, on considère qu'un euh, nuage de pucerons euh, qui va décoller donc, de plusieurs cellules euh, sources et qui va atterrir sur euh, les cellules puits en fonction de la distance de ces cellules puits euh, aux cellules sources pondérées par le nombre de pucerons qui vont quitter euh, ces, ces cellules sources. Donc cette migration elle va être due euh, donc à la dégradation de la qualité des plantes et à la détection des ennemis naturels par, euh, par les pucerons qui vont alors produire des pucerons mêlés euh, qui vont pouvoir migrer. Euh, euh, et enfin, il y a un paramètre de, de biocontrôle. Ce biocontrôle... Euh, pour l'action des ennemis naturels, on ne va pas représenter explicitement les dynamiques de population, parce que ce serait très lourd et on n'a pas forcément les connaissances précises pour le faire. Donc on a adapté un formalisme sur une publication, de un modèle développé par Johnson. On considère des périodes d'activité par auxiliaire selon les conditions météorologiques et ensuite on calcule sur chaque cellule, une densité d'ennemis de, naturels, euh, qui est une densité moyenne modulée par la composition du paysage en habitat semi-naturel euh, alentour, en fonction euh, des capacités de dispersion des, des différents euh, auxiliaires. Donc C'est une sigmoïde de cette, de cette forme-là, avec euh, la proportion d'habitat de de l'auxiliaire euh, alentour à un certain euh, rayon. On va calculer une densité de d'auxiliaires de, de, sur la cellule. Et ensuite, bah, la mortalité des populations de pucerons sera fonction de la, du taux d'attaque de chaque auxiliaire et de leur densité sur la cellule. Et donc, on a adapté ce, ce formalisme pour ajouter des, des gestions, enfin une gestion des différents stades de développement des organismes lorsque les stades ont un impact différent sur les populations de pucerons. Donc, par exemple, les coccinelles, où on a des adultes et les larves qui vont participer au, au biocontrôle avec des taux d'attaque différents. Et puis, ajouter. J'ai ajouté un taux d'attaque maximal aussi pour les parasitoïdes en considérant qu'un parasitoïde ne va pas forcément retourner parasiter des pucerons sur lesquels il y a déjà eu des pucerons parasités et sur lesquels il y a des monies. Donc on considère un ensemble d'ennemis naturels à la fois des ennemis naturels généralistes et puis les parasitoïdes plutôt spécialistes. Et j'ai implémenté le fait que les... Les pucerons vont pouvoir détecter ces ennemis naturels, ce qui va entraîner une dispersion euh, des pucerons et des productions de pucerons ailés, ce qui va euh, impacter potentiellement la dynamique euh, de, de l'infection. Euh, pour tout ce qui est hivernage, euh, MISUS est assez résistant au froid. Donc là, je me suis basée sur cette euh, publication donc, faite euh, au laboratoire, euh, une expérience au laboratoire, euh, pour euh, euh, paramétrer euh, un taux de, de survie en fonction d'un nombre de jours passés. à une certaine température pendant l'hiver. Ensuite, tout ce qui est dynamique de, de, de l'infection, on a deux types d'infections. Une infection primaire, donc c'est la première, c'est les pucerons virulifères qui vont venir coloniser la cellule, donc un premier point d'infection. Donc à la fois via la, la pluie de pucerons et des pucerons qui vont migrer de cellule, de cellule en cellule. On fait l'hypothèse qu'en début de, de saison, le, le virus est apporté depuis l'extérieur du paysage. On ne représente pas explicitement sur le, quel réservoir de virus les pucerons vont, vont s'infecter. Ensuite, l'infection secondaire elle est due à des mouvements de pucerons à l'intérieur de la cellule, de, de plante en plante. C'est ce qui donne en fait, ce pattern là On voit des taches de jaunisse je vous ai présenté le, le, le, le, le processus donc à l'échelle de la plante, mais nous on regarde à l'échelle de cellules de 100 m x 100 m, euh, donc en fait ce que je modélise c'est une évolution de la proportion de, de plantes infectées sur, sur la cellule. Euh, là je voulais présenter rapidement quelques leviers d'action euh, qui seraient potentiellement pourrait Réduire l'incidence de la maladie, donc à la fois ce que nous on va tester et ce qui est testé dans d'autres projets du PNRI. Donc si on veut réduire l'infection primaire, on peut jouer sur essayer de réduire les sources d'infection, donc la quantité de pucerons qui vont coloniser les, les parcelles. Donc on peut jouer sur la gestion des, des, des réservoirs, donc à la fois sauvages, parce qu'il y a beaucoup d'espèces de, d'adventices assez communes qui sont réservoirs du virus et sur lesquels les pucerons peuvent aller s'infecter. Et euh, donc là dans le modèle ce serait plutôt euh, gérer les réservoirs cultivés, donc les, la, la proportion de betteraves finalement dans le paysage. Euh, et dans le PNRI, il y a des projets qui travaillent sur euh, associer des espèces euh, qui euh, émettent des composés euh, qui sont répulsifs vis-à-vis -vis du puceron et puis euh, il y a des projets qui testent différents produits de contrôle. On peut essayer de jouer sur l'efficacité de, de transmission, donc jouer sur la date de semis parce qu'au euh, fur et à mesure de son développement, la betterave va être de plus en plus euh, résistante euh, à l'infection. Donc, On pourrait euh, réfléchir à avancer les dates euh, de semis, euh, mais ça risque de poser problème euh, si le semis est trop, trop précoce, on risque d'avoir une montée à graines trop, enfin, avant, avant la période de, de récolte. Euh, dans le cadre du PNRI, donc il y a tout ce qui est résistance variétale qui sont testés, impact de la fertilisation et puis euh, tout ce qui est prémunition, donc c'est euh, la vaccination euh, comme de la vaccination des, des plantes. Et pour l'infection secondaire, on peut jouer sur euh, essayer de réduire la densité de, de pucerons sur la, nos parcelles. Donc euh, nous, on teste tout ce qui est mosaïque paysagère, donc à la fois euh, la, la proportion de surface euh, qui sont des ressources pour les, les pucerons et puis euh, Voir comment favoriser le, le biocontrôle via, via l'implémentation d'infrastructures agroécologiques. Euh, on peut jouer sur tout ce qui est mouvement euh, intra-parcelle, euh, parce que pour l'infection, tout ce qui est infection euh, secondaire, donc, je vous ai dit, c'est les mouvements de pucerons qui passent de plante en plante. Euh, et en fait, euh, il y a eu des travaux sur, euh, sur la jaunisse nanisante de l'orge. Euh, c'est dû à un virus. Alors, ce n'est pas la famille des polérovirus, mais c'est le même mode de transmission. Donc, euh, pour rappel, c'est une transmission euh, circulante. Donc, il faut un certain temps euh, pour que le puceron qu puisse acquérir le virus et puis le, le transmettre à la plante et en fait lorsqu'il y a euh, détection, enfin, de, détection par les pucerons des ennemis naturels il y a, va y avoir plus de mouvements et en fait ça va limiter la propagation euh, de la maladie parce qu'il euh, y aura un temps euh, de, de contact entre pucerons et plantes infectées qui sera plus, euh, euh, plus faible. Donc ça, ça a été euh, montré sur euh, Genie Stalizante de l'orge, donc potentiellement ça pourrait jouer aussi euh, sur d'autres pathosystèmes. Et puis, de la même façon que pour l'infection primaire, on, aussi, on peut aussi jouer sur l'efficacité de transmission sur l'infection secondaire de la même façon. La suite à des travaux, donc là il me reste à finaliser l'implémentation des différents processus et de, de les paramétrer. Euh, par la suite, on va effectuer une analyse de sensibilité, donc on sera testé euh, différentes gammes de, de valeurs pour les paramètres pour lesquels on a des, des incertitudes, euh, pour voir quel impact euh, ils ont sur les, les, les résultats du, du modèle. Ensuite, il faudra calibrer et valider le, le modèle. Donc, là, les travaux de, de Paul euh, vont dans ce sens. Donc, il explore les, les données de, de vigiculture. Euh, donc, c'est euh, des parcelles d'essais euh, un peu partout sur les zones de production de la betterave où il y a un suivi plus ou moins régulier des populations de, de pucerons et puis de, de, de, des évolutions de symptômes de la jaunisse. Donc ces données, il y a besoin de les transformer parce qu'on a beaucoup de données qui sont des pourcentages de betteraves, par exemple, infestées par des pucerons. Alors que nous, on a besoin pour calibrer le modèle de, de nombre de pucerons. Donc là, il y a de la transformation à faire. Et puis, Paul travaille sur euh, euh, choisir euh, quel paysage euh, on va représenter pour la calibration en fonction des données euh, disponibles et puis euh, récupérer les informations de la SIG pour les représenter. Euh, une fois que ça sera fait, euh, on va concevoir et mettre en place, euh, donc euh, simuler des scénarios de gestion du paysage. Donc on va tester différentes euh, compositions du paysage en termes de quantité d'habitations naturels de mosaïques des cultures, euh, des augmentations différentes des habitations naturels dans le paysage, et puis euh, voir si on peut tester aussi des tailles de parcelles euh, différentes. Euh, on prévoit de mettre en place un atelier pour discuter de ces résultats de, de simulation avec les acteurs, et euh, à terme l'idée sera de coupler euh, ce modèle avec euh, des modèles qui ont été codés par euh, Nirina, euh, donc le modèle mosaïque pest qui représente. Euh, la chaîne tritrophique euh, Méligette euh, sur Colza, et euh, pucerons des, des céréales. L'idée, c'est de voir euh, si on détecte des synergies ou des antagonismes euh, de nos scénarios de gestion du paysage sur euh, le contrôle biologique de différents euh, ravageurs sur des grandes cultures euh, qui, qui côtoient la, la betterave. Euh, quelques éléments de, de discussion. On s'est rendu compte qu'il manquait... Euh, quelques connaissances sur la biologie des, des organismes qui nous ont amenés à faire des hypothèses. Euh, on a transposé euh, des connaissances qui proviennent d'autres espèces de pucerons et d'autres euh, euh, pathosystèmes. Il euh, y a pas mal de paramètres euh, qui sont issus de la littérature, mais beaucoup euh, qui ont été faites sur des expérimentations en laboratoire, où on n'a pas forcément, nous, de données précises au champ qui permettraient de calibrer euh, finement ces... Euh, ces paramètres. Et puis on manque aussi euh, pas mal euh, de connaissances sur euh, euh, la biologie des, des ennemis euh, naturels qu'on représente et euh, leur, euh, leur action euh, sur les populations de pucerons On manque aussi des connaissances sur le pathosystème et notamment bah, dans le cadre du PNRI il y a beaucoup de, de travaux qui visent à comprendre, euh, euh, voilà, comprendre le, le, le, la maladie, le pathosystème. Et du coup, je vais finalement intégrer ces résultats euh, au fur et à mesure qu'ils vont arriver dans, dans le modèle. Et il y a certains processus où on n'a pas voilà, forcément les informations, donc on représente, euh, c'est des boîtes noires, on ne représente pas explicitement euh, ces processus-là, mais le but c'est voilà, d'obtenir une représentation assez, assez réaliste qu'on validera aussi à dire euh, d'experts. Donc, euh, comme l'a dit Aude en, en introduction, le but c'est d'accompagner les décideurs, les décideurs publics, on ne va pas forcément euh, travailler, ce n'est pas un outil euh, qui sera utile directement euh, utilisable par les agriculteurs. On s'est rendu compte que les résultats de l'analyse de sensibilité euh, peuvent être euh, très intéressants pour voir l'influence relative des différents compartiments sur le, le, le résultat, donc la, le degré d'infection de nos paysages par la, par la jaunisse, et ça, ça peut permettre de réfléchir à quels dispositifs expérimentaux est-ce qu'on peut mettre en place in situ, pour pouvoir prioriser finalement les, les efforts de recherche et piloter cette, cette recherche. Bon, merci de, de votre attention.